Bonjour et bienvenue dans ce tuto rapido consacré aux produits d'exploitation du compte de résultat de l'entreprise. Le compte de résultat 2052 comprendra tous les produits qu'ils soient d'exploitation, financiers ou exceptionnels, mais nous allons nous attacher dans cette vidéo uniquement aux produits d'exploitation. Le premier poste des produits d'exploitation va être représenté par les ventes de marchandises réalisées au cours de la période. Les ventes de marchandises correspondent à des éléments revendus en l'état sans être transformés. L'entreprise achète des marchandises et les revend en réalisant une marge brute commerciale. En effet, la caractéristique d'une marchandise est de ressortir de la même manière qu'elle est entrée. Ainsi, les ventes de marchandises ne concernent que les entreprises de négoce et de distribution. Le poste « vente de marchandises » comprend les comptes de Radical 707. Les ventes de marchandises sont ventilées selon qu'elles sont réalisées en France ou en dehors, sous forme de livraison intracommunautaire ou d'exportation. Le deuxième poste des produits d'exploitation du compte de résultat va recenser la production vendue de biens au cours de la période. La production vendue de biens correspond essentiellement à la vente des produits fabriqués, des produits finis, mais aussi le cas échéant des produits intermédiaires ou résiduels. Cette production concerne les entreprises qui achètent des matières premières, les transforment au sein d'un processus de production et vendent les produits émanant de cette fabrication. La ligne « production vendue de biens » comprend les comptes 701, 702 et 703. Les productions vendues de biens sont ventilées selon qu'elles sont réalisées en France ou en dehors. La production vendue de services correspond essentiellement à la vente de prestations de services, de travaux ou d'études, mais aussi, le cas échéant, de produits d'activité annexes comme la facturation de commissions et de courtages, de locations diverses, de mise à disposition de personnel, de ports et frais accessoires facturés et de sessions d'approvisionnement par exemple. Ainsi, la ligne production vendue de services comprend les comptes de radicales 704, 705, 706 et 708. Comme pour les lignes précédentes, les productions vendues de services sont ventilées selon qu'elles sont réalisées en France, en livraison intracommunautaire ou en export. Le poste chiffre d'affaires net va cumuler les trois premières lignes des produits d'exploitation du compte de résultat. Ce chiffre d'affaires sera par conséquent égal aux ventes de marchandises plus les productions vendues. A ce titre, le chiffre d'affaires représente l'ensemble des ventes pour une période donnée. Il comprend ainsi tous les comptes de Radical 70. Le chiffre 7 signifie qu'il s'agit d'un produit et le nombre 70, le radical 70, signifie qu'il s'agit de vente. S'agissant de la somme des autres lignes, les chiffres d'affaires nets sont ventilés selon qu'ils sont réalisés en France ou en dehors. La cinquième ligne des produits d'exploitation du compte de résultat concerne la production stockée. Cette production stockée correspond à la valeur de la variation des stocks de produits en cours et finis entre la fin et le début de la période, les produits en cours et finis étant évalués au coût de production. Concernant la codification comptable, la production stockée sera servie par les comptes de radical 713. La finalité du poste production stockée n'étant pas toujours évidente à analyser, nous avons réalisé une vidéo spécifique sur cette notion que vous pouvez visualiser sur notre chaîne. En dehors de la production vendue et de la production stockée, il va y avoir une troisième production dans les produits d'exploitation, c'est la production immobilisée. Cette production immobilisée, que l'on appelle aussi livraison à soi-même ou travaux faits par l'entreprise pour elle-même, correspond au coût de production des produits fabriqués par l'entreprise pour son propre compte. Cette ligne production immobilisée comprendra tous les comptes de Radical 72. Cette ligne production immobilisée va avoir pour but de neutraliser le coût de production des investissements qui se trouvent dans les charges. Cette production immobilisée n'étant pas toujours facile à comprendre, nous avons également réalisé une vidéo spécifique sur cette notion. La prochaine ligne dans les produits d'exploitation du compte de résultat va concerner les subventions d'exploitation. Ces subventions sont accordées par l'État, les collectivités publiques ou des tiers. Attention, il ne s'agit pas ici des subventions d'investissement qui seront traitées différemment. D'un point de vue comptable, les subventions d'exploitation sont les comptes 74. L'avant-dernier poste des produits d'exploitation du compte de résultat va concerner les reprises sur amortissement et provision et les transferts de charges d'exploitation. Les comptes de reprise d'exploitation sont les comptes 781. A noter que les reprises sur amortissement et provision ne sont pas des produits qui vont donner lieu à entrée de trésorerie. Ainsi, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la CAF, il faudra les retirer pour calculer la capacité d'autofinancement de la période. Le poste transfert de charges, qui est consolidé avec les reprises sur amortissement et provisions, comprend les sommes perçues pour compenser certaines charges d'exploitation, indemnité d'assurance, aide à l'embauche, avantages à nature, etc. D'un point de vue de la codification comptable, les comptes de transfert de charges sont les comptes 791. La dernière ligne des produits d'exploitation va être servie par le poste « Autres produit ». Il va correspondre aux produits d'exploitation qui n'ont pas pu être mentionnés sur les lignes précédentes. Il va s'agir par exemple de la facturation de redevances sur brevets, licence ou marque, ou des jetons de présence. Les codes comptables concernés par cette ligne seront les comptes 751 à 754, ainsi que les comptes 756 et 758. En résumé, les produits d'exploitation au compte de résultats de l'entreprise vont recenser les ventes de marchandises, les trois productions de l'entreprise à savoir la production vendue, la production stockée, la production immobilisée, les subventions d'exploitation, les reprises et les transferts de charges d'exploitation et les autres produits d'exploitation. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné ce tuto rapido sur les produits d'exploitation du compte de résultat de l'entreprise. Je vous invite à vous abonner gratuitement à notre chaîne et à regarder les vidéos complémentaires. Et je vous dis à bientôt